sur cette première étape de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme 2015, une étape qui se déroule ici, à Puy-Saint-Vincent, en France, et qui accueille près de 110 coureurs issus de 11 nations. Mais avant la première Coupe du Monde, moi, de souvenir, on avait toujours un doute sur la position qu'on allait avoir par rapport aux autres. C'est tout le temps un peu spécial parce que c'est euh, la remise en route on va dire et on est un peu dans le doute. Où... C'est vrai que quand on n'a pas la neige pour s'entraîner à la maison, on a vraiment le doute de savoir si on a été assez sur les skis. Les meilleurs athlètes sont tous bien présents, Kylian Jornet, l'Espagnol, est là et très en forme. On retrouve également Manfred Rauschenegger, l'Italien, et Robert Antonioli. Les Français ne sont pas en reste non plus, on retrouve William Bombardion, champion du monde en titre, Alexis Sevnec médaillé l'année dernière sur une étape de coupe du monde, et même Xavier Gachet, très en forme, qui remportait la semaine dernière le titre de champion de France de Vertical Race. Au niveau des conditions, il bah, y a des bonnes conditions. Le parcours, c'est un parcours assez rythmé parce que pour les hommes, ça va faire quand même pas loin de, de s'y monter avec euh, trois portions à pied, dont une portion en crampons, donc ça veut dire beaucoup de changements. Oui, Donc là sur la course, la première montée, elle était très serrée chez les hommes. Ils sont arrivés groupés. Pour l'instant, on a du mal à dire qui va sortir devant. Encore plus que les autres années, là, le niveau est très relevé. Là, à mi-course, on peut dire qu'il y a quelques Français qui se détachent, mais les podiums sont encore pas fermés pour tout le monde. Ce n'est pas encore gagné d'avance. Les conditions de neige, elles étaient bonnes, hein, ouais. on les avait vues hier, ça n'a pas changé. Une neige froide, des, des bons appuis, bâtons, moi ça marche, des fois c'est de la neige un peu molle, ça plante un peu. Et puis, un beau parcours, hein, nerveux. Et toi, personnellement, sur cette course Bah, Ça a été, hein. il y a juste un peu sur les premières manips où j'étais pas trop dans le coup, peut-être. Après, ça peut-être été un peu mieux euh, sur la fin de, de la course. Euh, le fait de ne pas avoir fait de course, euh, au début, on est peut-être un peu largué. Sur Kylian et Palzer, la euh, dernière montée, on est resté serré. J'avais tendance à reprendre quelques secondes, parce que euh, les informations des coachs... Ça se jouait, je devais être une vingtaine de secondes de Kylian, Palzer 10 secondes devant William peut-être 20-30 secondes derrière. Donc c'était parti pour la dernière descente. Moi je jamais fait de podium, je voulais quand même l'assurer. En même temps, toujours essayer de gagner une place, c'était pas loin. Je suis descendu potablement, je suis revenu sur Anton pour jouer la deuxième place. Juste avant les dernières portes de l'arrivée, euh, je n'ai bon, pas réussi à le passer là, dans les bosses avec les portes en plus qui nous gênent un peu pour faire des virages comme on veut. Du coup, bon, ben, j'ai fini euh, troisième, enfin je pensais troisième euh, derrière Anton et Kylian. Voilà, notre surprise, après, après coup, on a vu arriver Kylian derrière nous, on ne savait pas pourquoi, il, il se serait trompé euh, dans la descente. Bah Kylian, euh, il n'a pas respecté le, le parcours de descente à la fin, là, sur la dernière descente, et euh, donc euh, l'organisation euh, l'a disqualifié. Et ce qui fait que ça, ça a fait que William passe troisième, donc il monte sur, la, sur le podium. Donc bah, pour nous c'est bonus J'avais les jambes un peu dures, un peu un peu mal aux jambes, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas fait beaucoup de j'ai beaucoup de courses, pas. Donc il faut le temps de se remettre dans l'ambiance, dans quoi dans le truc. Mais euh, non, après, euh, la course elle s'est super bien déroulée en fait, parce que j'ai quand même pris, euh, finalement j'ai quand même pris la tête tout de suite, et puis après j'ai creusé l'écart, j'ai pu, euh, pu gérer ma course en fait, j'ai pu euh, être, rester à l'écoute de, de, des sensations, rester à l'écoute de... de de ce qui se passait en fait même si j'avais mal aux jambes justement quand on en a conscience j'avais quand même euh, la capacité de prendre du recul en fait sur ce qui se passait de gérer euh, de voir Axel derrière ce qu'elle faisait de, donc quand on maîtrise tout ça c'est que tout va bien en fait. Le parcours était chouette, des descentes hors piste, euh, pas trop difficile donc pour moi euh, c'était bien. Et voilà, donc j'ai réussi à m'accrocher à Laetitia euh, pas très longtemps, mais euh, l'écart il se réduit petit à petit euh, avec la progression et euh, je suis bien contente parce que maintenant euh, je suis plus proche du devant que du derrière donc euh, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc là maintenant c'est le sprint, et euh, bah, ce qu'on peut dire c'est que ça va être hyper serré, les temps de course sont très très courts, on a du mal à dire euh, qui va sortir sur les podiums chez les garçons. Il y en a peut-être un qui va s'en sortir mieux que les autres, c'est euh, l'allemand Moser parce qu'il n'a pas fait euh, la course individuelle, et il s'est réservé pour le sprint. Donc lui normalement il va sortir son épingle du jeu, et après chez les autres c'est dur à dire quoi. Maintenant c'est vraiment très serré le parcours. est et très petit en, en termes de temps euh, donc là euh, c'est dur à dire qu'il va gagner quoi okay. Je sentais que c'était euh, un parcours pour moi, que c'était un jour pour moi. Et puis j'avais bien les jambes ce matin. Et là, quand j'ai perdu mon ski, que je me suis retrouvée plusieurs mètres devant, et en me retournant, j'ai vu le ski euh, derrière, je me suis dit Ah oh non, c'est pas possible, je vais pas la perdre. Euh, je veux pas la perdre cette victoire sur, euh, sur ça. Et puis euh, bon, bah, j'y croyais plus franchement, mais je me suis quand même retournée, j'ai cherché chercher mon ski, j'ai remis, <rire> j'ai regardé devant, et là j'ai vu toutes les filles euh, assez loin devant, mais pas si loin non plus. J'étais concentrée sur euh, essayer de bien poser les pieds de ne pas faire d'erreur parce que dans les conversions, ça ripait vraiment, donc il fallait quand même bien m'étonner sur les bras et bien poser les pieds. Puis euh, je voyais que je doublais, je rattrapais petit à petit, mais je pensais quand même que la tête de course était, euh, était vraiment loin. J'ai fait ma manip pour, pour enlever les pots à côté de Valentine et là je suis repartie juste avant elle donc en deuxième position et j'étais coincée derrière et là je me suis dit bon là il va là, là quand même je peux y croire là je peux croire à la gagne mais il va falloir être vraiment intelligente et vraiment euh, fine et dès que j'ai pu dès qu'on a fini de la traversée, que j'ai pu sortir de la trace sans que ça soit trop de la neige molle et tout ça. Ben, j'ai attaqué, j'ai poussé tout ce que je pouvais sur mes jambes, sur mes bras, pour passer Claudia. C'est entre autres pour ça que j'aime le sprint, parce que ça demande vraiment une concentration et une détermination jusqu'au bout quoi une remontée comme aujourd'hui non pas sur du sprint sur des sur le relais j'avais on avait fait un truc un peu du genre sur le relais que je me rappelle quand euh, on, on avait passé le relais un peu tard et j'avais fait une bonne remontée mais sur du sprint euh, ça c'est unique mais je compte pas le refaire tout de suite là alors euh, j'espère que vous avez fait des photos des vidéos tout parce que <rire> c'est fini mais c'est sympa hein, si, si on me dit que je regagne je le refais <rire>